Comment créer une offre de prestation de service dans le milieu du haut de gamme pour qu'elle soit magnétique et irrésistible en suivant six points d'attention très forts et puissants qui vous aideront à faire la différence pour vos meilleurs clients dès la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager six points d'attention importants, un ingrédient à insérer dans vos offres de prestation de services pour qu'elles soient réellement magnétiques, qu'elles attirent qu attire l'attention de vos meilleurs clients et qu'elle fasse la différence pour votre entreprise, mais également pour vos clients. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage plusieurs stratégies et conseils. Et pour vous publier les prochains et pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici, là, s'abonner. voilà. Ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des différents partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous voulez savoir comment on fait pour créer une offre de prestation de service pour vendre justement peut-être votre coaching, peut-être votre consulting, c'est peut-être votre business de service dans la prestation, vous soyez graphiste, que vous soyez même thérapeute, que vous soyez dans le mieux-être, dans le conseil, que vous soyez dans le coaching, dans le conseil, dans le consulting, avocat, peu importe. Vous prestez vos heures et vous recevez une rémunération en retour, vous créez de la valeur ajoutée pour les autres dans le business de la transformation, de l'expertise et du conseil. Si vous vous demandez comment on fait pour vraiment faire en sorte de construire de façon stratégique, très appuyée les différents points, c'est ce que je veux voir ici avec vous. J'ai tourné une autre vidéo ou plusieurs autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment créer une offre et surtout la différence. Entre une offre simple, traditionnelle, et une offre irrésistible. Là, vous pouvez cliquer quelque part sur cette site ou sur cette playlist ou sur quelque part ici au bas de cette vidéo pour retrouver cette autre vidéo dans laquelle vous allez retrouver les premières, les premiers conseils, les premières ressources, la première grande différence. Elle est essentielle à comprendre pour pouvoir appliquer et implémenter les six points que je vais partager avec vous. Il y a donc six points. À pouvoir insérer dans votre offre pour qu'elle soit vraiment magnifique, magnétique, magnifique aussi et irrésistible. Et surtout, c'est très important, dans le milieu du haut de gamme. Quand je dis du milieu du haut de gamme, c'est quoi C'est haut de gamme en termes de tarifs que vos clients investissent chez vous, mais c'est également haut de gamme en termes de livraison. C'est ce que vous faites pour les autres, c'est ce que vous délivrez, l'implication. Quand on est aujourd'hui sur un marché où on propose des produits ici ou là à 7 euros, 15 euros, 30 euros, quand on est dans la prestation de service, c'est très compliqué de pouvoir vraiment délivrer. Prendre du temps, investir toute son énergie pour aider et transformer la vie ou le business de son client ou de son patient. Pourquoi ben Parce que vu que le montant n'est pas suffisant, il faut enchaîner les différents patients et donc tout le monde y perd. Il faut qu'il y ait un équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Quand vous êtes dans le milieu du haut de gamme, vu que les montants sont importants, c'est de 3000 à 20 ans, peut-être même 200 000 euros, vous pouvez réellement apporter le meilleur du meilleur à vos clients, investir tout votre temps et votre énergie à leur permettre, pour leur permettre d'atteindre cette belle transformation. Formation. Juste avant de parler de ces six points, au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo précédente, sachez qu'une offre n'est pas la même chose qu'une offre magnétique et irrésistible. Il y a une grande différence parce qu'une offre, ça peut être un, un produit ou un service traditionnel donc que tout le monde peut proposer. En revanche, une offre magnétique et irrésistible, c'est quelque chose d'unique, un système de transformation qui permet de créer un résultat pour vos futurs clients. Voici les six points de votre offre si vous voulez la créer maintenant avec moi ou en tout cas la recréer, la construire, l'améliorer pour qu'elle soit vraiment magnétique et irrésistible dans le milieu du haut de gamme. La première des choses, c'est qu'il faut une transformation. C'est le fameux quoi, c'est-à-dire un résultat, une promesse de résultat, quelque chose que ça fait pour les autres. Rappelez-vous, retenez juste cette phrase, les gens ici, quand imaginez vous voulez acheter une voiture, hein, une voiture vous avez euh, le, les moyens, le budget, vous allez chez un concessionnaire, vous regardez les différentes voitures. Avant de regarder les options et de regarder sous le capot tout ce qu'il y a, vous regardez déjà les modèles de voiture et vous choisissez celle qui vous plaît déjà. Donc vous achetez déjà inconsciemment le modèle qui vous plaît parmi les 10 que vous avez vu, vous dites ces deux là ou cette là me plaît vraiment. Ensuite vous allez regarder tous les détails, les caractéristiques en dessous du capot, la puissance et tous les paramètres, euh, toute la configuration. La même chose si vous étiez dans une agence de voyage ou si vous voyagez et le plaisir de voyager. Vous n'achetez pas le plan, le détail du voyage au début. Vous achetez d'abord la destination. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais vivre comme émotion Et une fois que vous avez décidé de ça, je vais plutôt au soleil, je vais plutôt là. Et ensuite, vous allez regarder quel est le, le meilleur moyen d'y arriver, quels sont les meilleurs plans, le meilleur système, la meilleure agence avec qui vous allez travailler. C'est la même chose. Lorsque vous êtes dans la transformation, vous devez toujours vous concentrer en numéro 1 de votre offre, dire ce que ça fait pour vos clients, c'est-à-dire la destination ou la, le choix de la voiture, et non pas toutes les caractéristiques et tous les systèmes que vous pourriez mettre au départ, qui ralentissent justement l'obtention de ce résultat. Donc le premier élément, c'est le quoi, qu'est-ce que ça fait pour mon meilleur client Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est le système, votre système de transformation, en, en d'autres termes, le comment c'est-à-dire comment allez-vous délivrer ce résultat Quel est le système Quelle est la méthodologie qui est utilisée ce n'est pas encore le format, ce n'est pas encore si c'est un séminaire, un événement, un format. Non, c'est quelle est la méthodologie que vous allez utiliser Quel est le parcours que vous allez pouvoir utiliser pour apporter la différence dans la vie de votre client Et justement, c'est ce qui fait la différence entre une simple offre et une offre magnétique et irrésistible. C'est parce qu'il y a un système. Et ce système, c'est le fruit de votre travail, de votre expérience, de l'association, de tout ce que vous avez peut-être découvert, expérimenté et pratiqué, que vous testez avec vos vrais clients dans la vraie vie. Et ensuite, vous allez le modéliser pour pouvoir en faire une mécanique, ainsi système qui aide votre client. Donc, par exemple, vous allez dire voici le résultat, c'est donc la destination et voici ensuite le système qu'on va utiliser pour y arriver. On ne va pas par exemple partir à la nage, on ne va peut-être pas partir à pied, on va peut-être prendre l'avion, peut-être même un jet privé pour y arriver. Donc, il y a un système qui présente ici ce résultat. Le troisième ingrédient, c'est ensuite le modèle, le modèle de transformation. En d'autres termes, le format que vous allez utiliser dans ce système pour pouvoir apporter ce résultat. Et là, vous allez choisir, est-ce que c'est plutôt une prestation individuelle, c'est peut-être une prestation de groupe, un consulting de groupe, un coaching de groupe, c'est peut-être un séminaire, un atelier, c'est peut-être un service de prestation où on fait tout pour les autres. Là, c'est le format, le choix, ça a au départ moins d'importance que le système et que les résultats, mais ça vient ensuite simplement pour pouvoir l'intégrer dans votre offre parce que votre futur client a besoin de savoir quel est ce modèle que vous allez utiliser pour pouvoir. Utilisez, insérez votre système, c'est-à-dire votre plan d'accélération pour emmener à ce résultat. C'est donc le OU. Le OU, c'est où. En ligne, avec un business, une formation à distance, dans une salle ou alors en séminaire, en atelier, en service, c'est le fameux OU. OU le format, le modèle qu'on va utiliser. Ça, c'est donc le troisième point d'attention pour construire votre offre qu'elle soit magnétique et irrésistible. Le quatrième point d'attention, c'est le Service Plus. C'est l'ingrédient que vous allez injecter. Le Service Plus, particulièrement dans le milieu du haut de gamme, c'est ce qui fait la différence. C'est les points, ingrédients qui sont dedans dans votre offre pour qu'elle soit magnétique et irrésistible. Dans le milieu traditionnel des offres, on peut parler des bonus de la garantie et souvent dans le haut de gamme, on va parler d'un service plus, c'est une attention particulière. Ce sont les éléments qui font la différence. Imaginez-vous quand vous êtes dans un magasin de luxe ou quand vous êtes dans un hôtel de luxe ou quand vous êtes dans un cadre où vous voyagez en première classe, il y a ce service plus, ces éléments qui vous pouvez les acheter par vous-même, mais Insérer dans cette offre, rendre votre voyage plus agréable, rendre votre parcours plus agréable. Ça peut être une attention, ça peut être un élément, être dans un certain cadre, un certain environnement. Dans le milieu du haut de gamme, les gens aiment ça quand vous êtes dans une certaine catégorie, vous voulez vous démarquer et distinguer, vous aimez, par exemple, si vous allez dans un restaurant, être servi à un bon endroit, par exemple, parce qu'il y a ce service plus. Et l'entrepreneur qui a créé ce système-là, c'est qu'il attire des personnes dans le haut de gamme, justement parce qu'ils aiment ce service plus. C'est donc la question avec quoi ce quatrième ingrédient, le service plus. Le sixième point, c'est le filtre et la sélection. Et là, on répond à la question qui pourquoi Parce que vous ne l'offrez pas à tout le monde. Vous devez avoir une sélection, des critères de sélection pour savoir à qui, avec qui vous avez envie de travailler et aussi qui vous pouvez aider réellement grâce à votre système. Peut-être que votre système ne peut pas aider tout le monde. Il faut choisir, savoir, trouver le meilleur personnel, le meilleur client que vous avez envie d'aider et puis lui apporter une vraie valeur ajoutée. Ça, c'est donc le cinquième ingrédient. C'est le fameux qui, cette sélection et ce filtre. Et puis le sixième ingrédient, c'est souvent le moins important dans le milieu du haut de gamme, c'est le tarif. Le tarif, c'est-à-dire le combien, qu'est-ce qui va donc être demandé en échange de cette valeur. Retenez simplement que votre futur client aura toujours en termes de valeur 10%, 15, 20 fois ce que vous lui aurez apporté, ce que vous lui aurez demandé en retour parce que la transformation que vous allez apporter dans son business ou dans sa vie, la valeur à vie sera tout simplement gigantesque et c'est pour ça que les gens sont très heureux d'investir des montants très importants dans votre entreprise pour que vous leur apportez le meilleur du meilleur de ce que vous savez faire. Donc, revoyons ensemble ces six points que nous avons vus ensemble pour que vos offres de prestations de services, de conseils, de coaching, de consulting, de transformation soient magnétiques et irrésistibles dans le business du haut de gamme. La première des choses c'est la transformation, le résultat qu'on qu apporte, c'est-à-dire le quoi, quoi, quel est le résultat qu'on recherche, cette fameuse destination. Ensuite le deuxième élément c'est le système, le système de transformation, c'est-à-dire la mécanique qu'on va pouvoir utiliser qui est particulière à votre entreprise, à ce que vous savez faire pour les autres. Ensuite le modèle et le format, comment est-ce qu'on va justement... Partager ce, ce résultat, comment est-ce qu'on va l'emballer Ce sera avec un séminaire physique, une transformation en ligne à distance, ce sera une formation présentielle physique, ce sera dans un atelier, un stage, ce sera un événement, il y a différentes façons de faire, ça c'est donc ici le modèle et le format. Le quatrième, c'est le service plus, c'est-à-dire avec quoi Quelle est cette différence que l'on recherche dans le haut de gamme pour faire cette différence Quel est ce service plus que l'on va pouvoir ex expérimenter c'est vraiment quelque chose que l'on vit et que l'on expérimente ensuite le cinquième point ce sont les filtres la sélection avec qui, avec qui, qui, qui va-t-on accepter et qui peut-on vraiment aider dans cette offre pour pouvoir vraiment sélectionner, partitionner son marché, attirer une catégorie de la population et repousser une autre. Oui, c'est vrai parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde grâce à votre système et si vous dites que vous pouvez aider tout le monde, peut-être que vous allez créer une désillusion chez les gens que vous ne pouvez pas aider. Donc, il faut être clair dans votre message. Et puis, sixième point, c'est le fameux tarif, le fameux combien pour pouvoir investir chez vous en sachant toujours. Que vous délivrerez toujours beaucoup plus de valeur que vous demanderez en retour. Voilà, si vous voulez découvrir comment nous appliquons ce système de transformation pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, ici simplement avec un système simple qu'on peut appliquer quand on est dans le business du conseil, de la transformation, en prestation de services, en coaching, en consulting, même dans le mieux-être ou dans la, dans la profession libérale, eh bien j'ai une invitation à vous faire pour un atelier digital qui vous permettra de voir le système complet et le i comme info vous permet d'y accéder et ou dans la description il y a un lien quelque part sur cette page. Vous recevrez également, vous pourrez télécharger le parcours de transformation Alec qui est le système qu'on utilise pour passer son premier million d'euros et ensuite pour reproduire année après année et puis la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montrera exactement où vous en êtes aujourd'hui pour développer un business à 7 chiffres par an. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut comme ça, ça prend une demi seconde et ça me permet de pouvoir partager encore d'autres vidéo comme celle-ci en sachant que ça vous plaît. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait juste ici pour ne pas manquer les prochaines vidéos que j'ai prévues pour vous et puis laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi qu'avez-vous trouvé le plus pertinent dans cette vidéo, dans les six points que je vous ai partagé et qu'est-ce que ça a ici créé comme idée que vous allez pouvoir implémenter juste après cette vidéo. Posez-moi également une question parce que j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici au bas de cette vidéo ou même dans une autre vidéo. J'en créerai peut-être une rien que pour répondre à votre question. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, d'amitié et de liberté pour votre vie. C'était Zico -Kia. A très bientôt. Merci.